des, des pro, de la prochaine boîte qui sort le 3 novembre donc je suis tombé dessus par hasard sur Facebook donc euh, voyons voir vous allez avoir tout ça et pour le moment et eh bien pour le moment il n'y a rien qui m'intéresse Changement de cœur qui a été autorisé. Ah, l'orage sous qui est été autorisé. Peut-être l'orage sous ou triple de tactique de vitesse humaine. Après, on aura encore ça. Du Skytraker. Euh, Des elfes. Pas beaucoup de nouveautés. Hein. Surtout, je crois que c'est des rééditions. Je crois qu'il y a beaucoup de rééditions, mais pas beaucoup de nouveautés. Là, les nouveautés, donc elles ne sont pas toutes euh, affichées. Donc là, on a un peu le résumé de tout ce qui va sortir. Donc le crapaud... Du cauchemar épais borel qui est un soldat du noir. Voilà, il y a des bouquets plumeaux de Damarpy, des bouquets mystères, aussi en légendaire, fusion préparée, en fusion instantanée, pardon, Les Revivants, M village des magiciens. Voilà, donc je vous laisse mettre pause, hein. Et voilà, vous, vous savez ce qui, est, ce qui va sortir dans hein. la boîte du mois prochain, voilà, qui aura lieu le 3 novembre. Donc je vais m'en commander une ou deux, je ne sais pas. Je crois que je vais m'en commander qu'une. Parce qu'il faut faire attention aux frais. Ça coûte euh, sur ultra euh, Vieux, ça doit coûter dans les 35 euros. Donc peut-être en commander deux. Ouais, peut-être deux. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, Saturday Master Yu-Gi-Oh! Pardon, trop pressé. Allez, ciao tout le monde. Hey, hey Le pouvoir est en soi.